Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de mon utopie. J'ai imaginé tout un, un futur un peu plus enviable que le futur qu'on nous promet ces temps. Je sais pas, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un peu une histoire de marassement ambiant ces temps. On parle d'effondrement, on parle de pandémie, de crise financière, de crise bancaire, d'effondrement de la biodiversité les grèves climatiques, le climat change, il y a des crises politiques, il y a des gilets jaunes qui se baladent, il y a des effondrements dans nos situations, dans tous les sens. Et du coup, eh ben, selon l'idée qu'on programme notre futur, ce n'est peut-être pas une bonne idée de penser à tout ça. Donc il serait temps maintenant, hop, de se bouger et de penser à un futur enviable. Pour toi, c'est quoi un futur enviable Je te pose la question, médite à ça, Essaye d'y réfléchir, essaie de pondre quel est ton futur enviable. J'ai toujours été un grand fan de science-fiction. Dans mon adolescence, j'ai lu plein de bouquins de science-fiction. toujours bien aimé voir comment le monde pourrait être autrement, différemment. Et puis, bah, ça, ça m'a beaucoup inspiré sur certains points. Puis ensuite, bah, j'aime ai, bien comprendre les choses. J'aime bien aller euh, étudier à fond un système. donc Notamment, bah, ces temps, c'est système monétaire j'aime bien quand le système économique ça va au delà maintenant économie de ECOS et nomos les règles de la maison quelles sont nos règles de la maison notre système économique je précise ça parce qu'on y reviendra après j'ai imaginé les trucs et puis euh, c'est vachement intéressant d'essayer de te dire euh, qu'est ce que j'ai envie parce qu'il y a plein de gens qui manifestent on veut pas on veut pas on veut pas mais vous voulez quoi parce que les gens qui veulent vraiment quelque chose bah, ils sont là ils le mettent en place des fois c'est plus efficace de créer une alternative que de se battre contre un système en place. S'il y a un système en place qu'on n'aime pas, on arrête de lui donner notre énergie, on arrête de lui donner notre attention, on arrête d'y participer et il va s'effondrer tout seul. C'est souvent comme ça que ça s'est passé, les vrais changements. Après, il y a différentes phases. Donc, il y a toujours les réformateurs, les révolutionnaires. Et moi, je me considère plutôt comme un créateur d'alternatives. Alors ça, c'est intéressant. Mais du coup, qu'est-ce que je propose Donc euh, j'ai imaginé euh, déjà la base. Les, euh, les nouvelles organisations, hein, comme euh, ce Frédéric Laloux parle d'organisation opale, euh, on a les gouvernances partagées et organiques, ça m'a beaucoup inspiré, parce que je pense que c'est vers quelque chose comme ça qu'on va. Donc c'est créer des organisations qui sont pour les humains quand même, mais qui prennent en compte une dimension globale. Et là-dedans, il y a toujours une raison d'être. Puis ensuite, on va vers ce lointain, la vision qu'on a, au travers d'une mission concrète du moment qui peut évoluer. Et chaque organisme, comme ça, a une raison d'être et il avance dans cette direction. Parce que maintenant, c'est quoi la raison d'être, la mission, la vision à long terme Franchement, dur à dire, hein. Là, on est dans un système dans lequel c'est la survie. La survie, c'est la base. On n'a rien d'autre à faire que de tenter d'essayer de survivre dans ce monde difficile. Et je pense que c'est ça la mission. Et maintenant, il serait peut-être temps de changer. Il serait peut-être temps d'imaginer un autre truc plus enviable. On a envie d'aller vers ce quelque chose de mieux. Et on y va. On se met en place. On se met en route. Mais alors, quelle est la vision alors moi, j'ai essayé de me dire, bah, qu'est-ce qui est vraiment le plus global Qu'est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce que j'ai envie de favoriser Et c'est devenu évident, regardant ici autour, par exemple, l'important, c'est la, la vie. La vie, depuis les débuts de l'univers, jusqu'à je ne sais pas quand, la fin des temps. Moi, j'ai envie de faire grandir la vie, de rendre cet univers vivant. Donc, je me suis dit, euh, ben voilà, on va créer une organisation avec un... Une mission qui va être justement de favoriser la vie. Alors, j'ai appelé ça le stolon. Un stolon S T -h O L O N. Le stolon. Je reviendrai tout à l'heure sur l'explication pourquoi j'appelle ça un stolon. Mais du coup, le stolon a pour mission de créer et maintenir des écosystèmes vivants en s'inspirant des lois de la nature. Donc voilà. Quand tu te trouves à un endroit ta mission, c'est de créer un écosystème vivant, favoriser la vie, et s'il y a déjà des choses qui sont déjà là, le favoriser, et en s'inspirant des lois de la nature, en s'inspirant ce qui est déjà là, de ce qui fonctionne depuis toujours, pas en inventant une nouvelle théorie, en disant « maintenant c'est comme ça qu'il faut faire, parce que la nature, elle fait pas bien », non, on voit quand même que euh, la nature, elle a depuis longtemps, enfin après, qu'est-ce qu'on appelle la nature, mais il y a quand même des lois fondamentales qui fonctionnent, et d'autres qui ne sont pas très fiables, et pas très efficaces. Donc à un moment donné, on se base sur du concret, du vivant qui fonctionne. Et voilà, c'est tout. Le stolon, c'est déjà ça. Donc comme ça, on a un cap, on a une direction. Et tout ce qui ne va pas en faveur de la vie, c'est pas là-dedans. On pourra venir objecter ensuite dans le mode d'organisation, se dire là, tu vas pas en faveur du vivant. Là, tu vas pas maintenir des écosystèmes vivants. Là, tu es en train d'en détruire. Là, tu es en train de faire autre chose. Donc non, ça n'est pas dans ce cadre-là. Et ça, ça permet d'avoir un grand, euh, presque un absolu qui va à un moment donné nous guider dans la bonne direction. Parce qu'on peut être super efficace, mais aller à contre-courant et aller dans l'opposé de ce qu'on devrait aller. Et je pense que notre civilisation actuelle, elle est vachement efficace. On a une coopération internationale avec 7 milliards 777 millions d'êtres humains sur cette planète, mais je n'ai pas sûr, sûr qu'on aille dans la bonne direction. Donc voilà, ce serait peut-être à, à méditer. Donc, c'est le vivant sous toutes ses formes. Et l'idée, c'est pas de faire un énorme machin, un gros truc que personne ne comprend, avec une structure administrative compliquée. Non, non, ça c'est... Je, je t'en renvoie à la, mes vidéos sur la spirale dynamique. On a plusieurs visions du monde, et là, c'est une vision du monde qui est totalement au dehors de ça. C'est plutôt plein de petits machins, donc plein de stolons, un peu partout. Actuellement, il y a deux, un peu plus de 200 pays qui se partagent le territoire de cette planète, moi j'ai envie que ces trucs-là, finalement, c'est un peu douteux parfois, comment ils sont arrivés et comment ils s'organisent. Donc s'ils peuvent disparaître, moi, ça me va. Et à un moment donné, on mettra en place des stolons un peu partout. Des communautés qui s'auto-organisent sous cette forme, en ayant cette mission globale. Et j'ai défini plusieurs sous-organisations qui vont soutenir tout ça. Alors déjà, il faut que je te donne une petite explication sur l'origine de ce mot stolon, sans le H. Stolon, hein, tu peux chercher, c'est euh, par exemple les stolons de fraises. Les fraisiers, ils font des longs fils, c'est des tiges comme ça, qui vont coloniser ailleurs, Pouk, qui alimentent. C'est une méthode de reproduction. <coughs> tu lances, hop, tu vas à côté, puis tu crées, hop, des feuilles, des fleurs, des fruits, puis des racines qui vont s'ancrer là où elles sont vers la test de hop, je lance, je m'accroche, hop, je lance, m'accroche. Et ça, ça permet par exemple d'aller dans les sols caillouteux, dans du gravier, on voit toujours les fraises qui avancent comme ça, puis tous les 30 cm, elles font pouf, un truc vivant qui arrive. Et ça donc, ça crée un réseau de stolons. Donc ces stolons, ben, ça commence à créer des petites oasis de vie, on pourrait dire, ou quelque chose comme ça, qui arrive, qui se développe. Tout un réseau qui n'est pas forcément organisé euh, de manière super structurée, mais il y a un réseau, il y a un lien entre tous, et puis euh, ben, les existants lancent ce truc pour créer un nouvel endroit. Donc c'est comme quand un village dépasse une certaine taille, ça ne sert à rien de l'agrandir, parce qu'on doit avoir des moyens de gestion qui sont plus compliqués, donc autant euh, scinder le truc, puis dire cette organisation est trop grande pour être gérée de manière naturelle, on en crée une nouvelle à côté. Et ça, ça me semble déjà plus sain de créer des états mastodontes ou des trucs comme ça, hyper centralisés surtout, ça n'a aucune raison d'être. Il faut vraiment décentraliser au maximum. <coughs> Après, on peut se mettre ensemble dans les fédérations, ce genre de choses, mais euh, pas du tout. C'est pas une bonne idée de centraliser. Alors le mot « stolon ben, », je l'ai fait avec le « st » et le « holon », avec un « h ». Le « holon », ça vient du grec qui veut dire le « holos », le « tout ». Alors on parle d'un « holon », c'est un élément qui est lui-même un tout. Donc justement, c'est une brique. La brique en tant que telle, elle se suffit à elle-même, mais elle fait aussi partie d'une grande construction. Quand on fait une hiérarchie de holon, on parle d'une holarchie. Donc voilà, le stolon est plutôt une holarchie. Et en fait, ce n'est pas nouveau. Parce que dans la nature, ça se passe très souvent comme ça. Moi-même, je suis une holarchie. Je suis composé... De milliards de bactéries, de milliards de cellules, de milliards de choses qui se sont mises ensemble pour fabriquer. Donc on peut même imaginer des atomes. Les atomes se mettent ensemble et ces atomes créent des protéines, ils créent des acides aminés, ils créent plein de petites structures qui se mettent ensemble, qui font des molécules et qui peuvent créer par exemple de l'ADN. L'ADN se met ensemble et elle commence à créer des cellules organiques ou des bactéries et on a... 39 000 milliards de bactéries qui se sont mises ensemble et 30 000 milliards de cellules qui sont mises ensemble et en symbiose avec ces bactéries pour créer des corps humains, des organes d'abord, alors un cœur par exemple, bah il est fabriqué avec plein de cellules humaines. Et puis ce cœur, ce poumon, ces reins, ça une rate, est un estomac, avec tout son microbiote de bactéries, cette symbiose, et ils se mettent ensemble pour faire un système digestif, un système respiratoire, un système cardiovasculaire, pour irriguer tout un être humain. Et les êtres humains, après, ont tendance à se regrouper en famille, qui se regroupent en clan, qui se regroupent en, en village, en état, en trucs toujours plus grands. Voilà et là, ben, en fait, on remarque que c'est des holons, parce que chaque étage se suffit à lui-même. Un cœur, c'est un cœur. Il a une fonction. Il fonctionne. Mais il est aligné. Autant tous les étages inférieurs ont une raison d'être globale, d'aller vers la vie. Les cellules, euh, s'il y en a une qui commence à déconner, et puis qui veut être, euh, se dupliquer, être le chef à la place du chef, et puis être euh, plus que moi, puis pas les autres, ça s'appelle un cancer. À un moment donné, une cellule qui veut devenir immortelle, et qui veut se dupliquer à l'identique et contrôler tout le reste, c'est un cancer. Donc voilà, après ton cœur il meurt et du coup c'est pas le but. Donc vraiment, il faut garder cette raison d'être unique qui continue à toutes les échelles et qui s'aligne et c'est ça la grande différence entre un réseau qui est pas très organisé où tout va dans tous les sens et un réseau holarchique qui est une holarchie tout va bah, dans la même direction. Et là, on devient super efficace. Donc ça, c'est ce que je vois dans, dans le livre de Frédéric Laloux, euh, Reinventing Organization », et il nous explique bien ce genre de nouvelles organisations qui arrivent, basées sur une raison d'être, on sait pourquoi on fait les choses, et ça, comme ça, ça fait que tout le monde avance dans le même sens. C'est nettement mieux que les autres systèmes. Donc voilà, ça c'est le « holon ». Donc j'ai mis le « holon », et il y a le « st », devant le « stolon ». Donc il y a cette image du « stolon », comme le fraisier qui se déplace, mais le « st », c'est aussi intéressant. Dans la langue des oiseaux, on remarque que tout ce qui commence par « st », tout ce qui contient un « st, st », c'est une structure stable, structure stable. Comme en anglais aussi ça marche, les « stones », c'est des pierres, en grec on a le « stylos », c'est la colonne, le pilier, un truc stable. Et ça donne aussi, le, le « stylos », c'est la colonne qui tient le ciel, les astres, astres, ST, aussi les astres sont stables et s'ils forment des constellations stellaires. Donc voilà, les... c'est toutes ces choses qui sont avec des ST. En allemand, il y a le stuhl, c'est aussi la chaise. Une chaise, c'est stable, c'est une statue, c'est le mot stop, c'est la stupéfaction, c'est figé, c'est stable, et voilà. Donc, c'est. A mon avis, le stolon marque bien qu'on est dans un équilibre stable, dans une sorte d'équilibre parce que c'est le holon qui est à tous les étages, qui évolue dans le flux de la vie, mais qui est aussi le st, qui est le stable. Donc à un moment donné, il nous faut bien quelque chose de stable pour construire. Mais il faut que ça bouge aussi. Donc c'est pour ça que c'est cette espèce de paradoxe. Donc c'est génial. Le stolon, c'est ce truc-là. C'est la base. Donc là, tu comprends déjà un peu l'idée qui est derrière mon utopie, donc quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui fait avancer. Il faut toujours aller un peu chercher les rêves, les ramener et les rendre possibles. Ça, c'est ce qui me tient à cœur. Donc voilà, on a une organisation. Souvent, la gouvernance partagée m'inspire beaucoup, donc j'imagine que ça puisse fonctionner comme ça. Ce n'est pas un absolu non plus. Donc très souvent, ben, c'est ce cadre, avec cette mission, c'est une information qui circule de manière claire, c'est un pilotage dynamique. Plutôt que tout planifier, tout prévoir à l'avance, puis de se planter, c'est comme le vélo. On se lance, ah je vois que je ne suis pas dans la bonne direction, parce que justement j'ai une direction, je vais là-bas et je pars dans le mauvais sens, je, je pilote. Et quand il y a un obstacle qui arrive, quand il y a une pierre sur la route, un trou, un nid de poule, un obstacle, une barrière, j'ajuste à chaque fois. Si je devais tout planifier à l'avance, je partirais jamais. Donc voilà, c'est ça, on s'élance et on corrige, ça c'est le pilotage dynamique. Donc J'imagine que ça fonctionne un peu de cette manière. Et puis ensuite, il euh, y a une question de consentement, ça c'est intéressant. Il y a plein de gens qui, qui disent, bah voilà, il faut un chef pour décider. Puis les autres qui disent, non il faut pas de chef. Bon, alors il faut qu'on décide tous ensemble, au consensus. Alors, s'il faut trouver un consensus, plus le groupe est grand, plus ça devient compliqué. Et c'est pour ça aussi que je préfère limiter le groupe. Puis contrairement aux états actuels où tu es obligé de faire partie parce que tu es né ici, parce que tes ancêtres étaient ici, à un moment donné, ben, tu te dis, n'adhère ben, que ceux qui adhèrent vraiment. Et puis ça évitera plein de problèmes. Hein. Ça évitera euh, ceux qui veulent le faire autrement, ben, ils vont ailleurs. Ceci, à un moment donné, ça rééquilibre les choses. Et on verra peut-être plusieurs stolons différents. Mais. Euh, ça, c'est une manière de faire que je trouve intéressante. Donc là, le consentement, c'est pas tout le monde dit oui, comme le consensus, c'est personne ne dit non. Mais ça, ça change tout. On dirait pas, mais en fait, on, chacun se bat souvent pour sa solution préférée. Alors, bah, moi, j'aime bien mon utopie, c'est le stolon. Euh, mais pour d'autres gens, c'est pas le cas. On dirait, oh, moi, je suis contre ton histoire parce que moi, je préfère un autre. Et ben bah, voilà, ça, c'est le début de la fin. Donc, au lieu d'avoir des préférences, on peut avoir des solutions fonctionnelles elles ne sont pas parfaites, mais elles sont perfectibles. Et au lieu de dire « je suis contre pour des préférences », tu peux dire « est-ce que j'ai une objection qui est vraiment valable, importante ?»« Ça m'empêche de faire mon boulot si tu choisis de faire cette solution. » Et là, on discute. Mais tant qu'il n'y a pas ça, euh, bah, tant que tu ne peux pas dire « non eh ben, », ce n'est pas ta solution préférée, mais tu acceptes quand même. Et ça, je trouve que ça débloque énormément de choses. Ça permet d'avancer et c'est parti. Donc voilà, ça c'est un peu les bases de ce que j'imagine comme étant une auto-organisation, mais comme c'est une auto-organisation, eh ben, il faut que les gens aussi se prennent en main et à un moment donné fassent leur propre système qui est adapté à l'endroit où ils vivent. Parce qu'évidemment, on est tous différents, on est tous dans des écosystèmes différents. Mais on a quand même des écosystèmes qui sont fondamentaux. Alors dans mon STOLON, qui est <coughs> mon organisation de haut niveau on va dire, à l'intérieur, il y a quelques raisons d'être différents et quelques rôles qui peuvent être pris pour pouvoir favoriser certaines choses. Alors, euh, il y a un écosystème qui est l'écosystème humain. Ça, ça semble assez clair parce que ça va être organisé pour des humains. Mais les humains ne vivent pas sans la forêt, sans l'eau. Derrière, j'ai un lac avec plein d'eau. C'est de l'eau douce. C'est génial. C'est vraiment la vie. Donc j'ai imaginé plusieurs écosystèmes, l'écosystème humain, l'écosystème forestier, la terre, le sol, l'aquasystème, le H2O, l'eau. Donc là on a quelque chose de super important et ensuite l'atmosphère, le ciel, un air pur, un espace de vie sain et inspirant. On a la notion de j'inspire, on a besoin d'espace de aussi, donc c'est l'espace qui est avec, tout ça et finalement ben on retrouve un peu en sens ça je me suis dit ben voilà les anciens ils avaient déjà tout compris on retrouve la doctrine des quatre éléments eau air terre feu c'est assez fou donc on a l'eau qui nous constitue qui est indispensable à la vie qui se trouve dans tout ce qui est vivant qui est le milieu ambiant de tout ce qui est vivant autant il y a des poissons ou plein d'organismes marins des planctons qui vivent dans l'eau, autant notre corps, notre corps hors de l'eau, c'est en fait une manière d'avoir emprisonné et pris avec de l'eau pour faire vivre des cellules toujours dans un milieu marin. Le sang a une composition qui est quasiment presque identique à l'eau de mer. Il y a les travaux de René Quinton qui parlent de tout ça. C'est super intéressant pour faire des transfusions sanguines, on n'a pas besoin pour faire des transfusions d'eau de mer à bonne dilution. C'est ce qu'il a fait. Et la doctrine des quatre éléments, eau, air, terre, feu, Et ben après l'air, l'inspirant, un air pur, on est obligé de respirer quand même. Si on nous pollue notre air, ça ne va pas dans le sens du vivant. Et ensuite, euh, la terre, c'est absolument fondamental, j'ai appelé ça l'écosystème forestier, le sol est vivant, c'est un sol, une terre, une forêt, consciente, vivante, nourricière. Parce que finalement, plus on s'en rend compte, plus, quand tu laisses en friche un endroit, on a d'abord des plantes pionnières qui arrivent, on a un sol qui devient de plus en plus vivant, qui va nourrir le reste, c'est le complexe argilo humique un truc super compliqué. Donc le sol, c'est pas un sol bête mort, et quand on veut faire des cultures hors sol, franchement, il manque quelque chose. On arrive peut-être à faire pousser avec les NPK, mais il manque tous les autres. Donc on n'a pas forcément la même qualité. Et surtout, euh, on n'a pas quelque chose de durable, parce qu'on va toujours extraire du fossile à quelque part pour le remettre dans du vivant. Alors que le vivant s'autogénère, justement, il crée des écosystèmes à partir des lois de la nature, en s'inspirant de ces lois fondamentales. Donc en permaculture, c'est vraiment ça, on s'inspire des lois du vivant pour créer des écosystèmes. Donc le stolon et la permaculture, c'est pratiquement pareil, c'est une philosophie que j'aime bien. Donc l'écosystème humain, il doit aussi être en symbiose avec l'écosystème forestier on laisse quelque chose, il y a des plantes colonisatrices, hein, peut-être des stolons qui arrivent, Poup, pou, pou, pou, pou, pou, pou. les fraisiers couvrent le sol, le sol est couvert, donc les micro-organismes ne se font plus tués par le rayonnement du soleil qui est trop violent, mais le rayonnement du soleil est nécessaire pour pouvoir faire que la vie se développe. C'est le feu, hein, parce que dans les, la doctrine des quatre éléments, il reste le feu. Le feu, c'est le soleil. Voilà. À un moment donné, eh ben, on a de l'énergie qui arrive. L'énergie, c'est ça. Alors L'énergie peut aussi être du travail humain, une économie humaine, mais aussi, c'est bien avant tout le soleil qui nous nourrit, qui nous éclaire de façon totalement inconditionnelle. D'ailleurs, si on regarde autour de nous, tout ce qui est vert, ben c'est les panneaux solaires, c'est une manière de capter de l'énergie. Et la forêt, justement, c'est principalement ce qu'elle fait. Donc, à un moment de ces plantes, elles poussent, elles poussent, et on arrive à un optimum qui est la forêt. Et la forêt se régénère, elle peut évoluer, mais c'est quand même l'optimum, c'est là où on a le plus de biodiversité, c'est là où on a une résilience incroyable, qu'elle fixe le sol, qu'elle transforme beaucoup de choses. Et puis c'est aussi là où on observe de plus en plus. Euh, par exemple, j'ai été aussi à une balade dernièrement avec Ernst Turcher, qui est un ingénieur forestier, qui a écrit un superbe livre qui explique plein de choses sur le bois, sur la forêt, tout ce qu'on n'imagine pas et de plus en plus on voit que les plantes sont conscientes, qu'elles ont des émotions, que les arbres ils partagent entre eux l'eau, parce qu'ils sont en symbiose avec les champignons qui sont dans le sol, qui eux font de la rétention d'eau de malades, donc ils vont chercher l'eau là où il y en a, et ils les transportent à travers toute la forêt, comme ça, pour nourrir, pour amener l'eau là où il faut, là où les arbres en ont besoin, même dans des endroits éloignés, où il y a moins d'eau qu'ailleurs. Et puis tous ces champignons, ils vivent en symbiose, et nous, on devrait aussi vivre en symbiose. Donc ça, c'est la base de la vie sur Terre. C'est un sol, une Terre vivante, nourricière, parce que finalement, les arbres c est, c est, ils font des fruits, et c'est incroyable tout ce qu'on peut avoir avec un arbre, tout ce qu'on peut avoir ben, après à consommer, justement, avec modération. C'est là où l'écosystème vivant veut le maintenir, mais on peut quand même prélever des ressources on en a besoin parce que nous aussi, nous sommes dans cet écosystème intégré en tant qu'humain. Donc on peut faire des constructions en bois. D'ailleurs, le bois, à un moment donné, euh, il diffuse des, on presque dire des phéromones, ce genre de choses. On voit que le, le bois de conifères, justement, a tendance à nous calmer. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, on a presque une heure de battement de cœur en moins. Avec le nombre de battements de cœur, où le battement de cœur s'est ralenti, donc ça calme. Donc si on fait des écoles dans lesquelles on que du béton, ça va exciter les gens, et si on met des écoles dans lesquelles on met des parois en bois, les élèves sont plus calmes. Après, l'école, on peut en discuter aussi, hein, la notion de comment ça se fait maintenant. Et puis, euh, ben, cette, euh, cette... j'ai un écosystème forestier pour entretenir et améliorer cette vie là-dedans. Un écosystème qui est l'aquasystème pour l'eau j'ai un écosystème atmosphérique qui vise à avoir un air pur et un écosystème humain donc voilà comment les humains vont s'organiser là dedans donc les humains ont des besoins l'idée ben, c'est de pouvoir combler ces besoins mais à un moment donné ben, il faut pas exagérer il faut pas non plus confondre besoin et désir Alors ça c'est aussi quelque chose hein. C'est tout un programme, j'aime bien pour ça, il euh, y a la pyramide de Maslow qui est connue de tout le monde, mais il se trouve que les, les 14 besoins, selon Virginia Henderson, c'est un modèle que je trouve un peu plus précis, plus concret, 14 besoins fondamentaux, c'est une infirmière qui avait défini ça pour les soins hospitaliers, et à un moment donné, ben, on en a toujours qui ne sont pas comblés, mais les 9 premiers sont fondamentaux, sinon ça devient pathologique, on a vraiment un problème. Et puis les suivants, c'est ben, ce qu'on essaie d'améliorer dans notre vie de tous les jours pour euh, aller vers un mieux. Donc voilà, ça c'est les sous-holons qui vont permettre de combler ce stolon. Alors j'avais mis une petite vision pour aller vers des humains conscients, vivants et fluides. Voilà, ça c'est un peu la vision qui est sympathique. Donc on va aller euh, s'occuper de ces, ces besoins. Donc là j'ai défini aussi euh, tout un système avec plein de de haut long, de niveau inférieur, des organisations dans lesquelles des ben, gens ils vont se retrouver, ils vont organiser des choses pour combler tous ces besoins. Alors peut-être que je peux citer les 14 besoins fondamentaux selon Virginia Henderson. Donc en premier, nous avons respirer. Si tu ne respires pas, tu as vraiment un souci. Boire, manger. Éliminer. Eh ben oui, ça, ça va avec. Hein. Ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Après, c'est se mouvoir, se maintenir une bonne posture. Parce qu'on voit déjà que ça devient un peu problématique. Dans les EMS, il y a des gens qu'on doit retourner. Ça arrive déjà plus trop bien. Dormir, se reposer, c'est fondamental. Après, se vêtir et se dévêtir. Euh, alors ça, ça devient déjà un peu... On pourrait rester tout nu toute notre vie. Mais on voit quand même qu'on a besoin de se vêtir. Et puis, euh, on a une identité qui va avec ça. Et aussi, euh, ben, les bébés, ils n'arrivent pas à s'habiller tout seuls. Donc ça, c'est aussi quelque chose, vraiment... Et ça va avec le besoin suivant, qui est maintenir sa température corporelle. Donc pouvoir s'habiller, c'est très bien, s'habiller seul, ben, c'est fondamental. Et on peut aussi, ben, après avoir besoin, dans son environnement, soit de pouvoir réguler sa température, pouvoir s'habiller un peu plus chaudement quand il fait froid, ou de pouvoir se rafraîchir quand il fait chaud, et de pouvoir avoir un toit pour se protéger des... du climat quand il est plus très clément. Ensuite, il y a être propre, et toujours le truc sympa, protéger ses téguments. Donc, les téguments, c'est les ongles, les cheveux, les petits bouts de peau. Et donc euh, ça, c'est un peu l'hygiène, et puis euh, ben, c'est important aussi. Et après, on a le dernier qui est vraiment hyper fondamental dans tous ces fondamentaux, qui sont des pathologies, c'est éviter les dangers. Parce que si on n'est pas capable de se rendre compte qu'on est dans un endroit dangereux, on ne va pas faire long non plus. Alors, ensuite, on a, après ces neuf besoins, encore cinq autres qui sont un peu moins fondamentaux, mais pour une vie sociale, ils sont fondamentaux. C'est communiquer avec ses semblables. Alors moi, j'imagine déjà, par exemple, quand on parle de revenu de base inconditionnel, il y a des gens qui disent, oui, mais alors, où est-ce qu'on le met Quels sont les besoins, les désirs Moi, je dis, ben, justement, c'est les neuf premiers besoins. Donc, communiquer avec ses semblables, ben, c'est déjà plus dans le revenu de base. Si on te payer un smartphone, tu te payes un smartphone. Et on rentre déjà dans quelque chose, ben, est-ce que c'est nécessaire pour vivre alors, on peut se discuter de nos jours. Après, c'est euh, agir selon ses croyances et ses valeurs. Il ben, y a beaucoup de gens qui font un boulot qu'ils n'ont pas du tout envie. Et du coup, ils n'agissent pas selon leurs croyances et leurs valeurs. Je détruis la vie dans un abattoir, je détruis la vie en mettant des pesticides, mais je suis obligé parce que blablabla, bla bla bla bla bla, voilà. Ben là, ce n'est pas agir selon ses valeurs parce que beaucoup de gens euh, ne peuvent pas le faire ou ils essaient de trouver une excuse, ou quelque chose comme ça. Donc si on arrive à éviter ça, ce sera déjà bien. Et s'occuper en vue de se réaliser, voilà. C'est une question de transcendance aussi qui commence à arriver, de se dire, oh, voilà, j'ai envie de construire quelque chose, et c'est son estime de soi qui, hein, qui va bien, j'ai ma place dans la société. Ensuite, euh, ben, se récréer, se détendre, se cultiver, et puis euh, ben, c'est aussi nécessaire, et apprendre, apprendre. Ben. C'est aussi un besoin fondamental. Donc voilà, pour tous ces besoins, j'ai essayé d'estimer quelques trucs avec des noms sympas que j'ai donnés. Euh, on a ben, un stolon. C'est pour moi déjà aussi, à un moment donné, un truc tout petit, qui peut commencer comme les premiers humains se sont mis en tribu, en clan. Et chez les Sumériens, on avait la notion de E. Eh". Le E, eh", juste E aigu. C'était le temple auquel tous les gens étaient rattachés. Comme une espèce de mini entreprise qui concernait toute la société et chacun est rattaché à un temple, il a une tâche à accomplir, il a un rôle, il doit cultiver quelque chose, creuser un canal et puis euh, bah, tout ce qui est comme ressources on va le mettre au temple et au temple il y a des administrateurs qui vont redistribuer ça dans la communauté. Et puis là on a des tonnes de tablettes d'argile sumériennes qui nous expliquent telle et telle a reçu tant de pain, tant de bière, de L'administrateur machin du temple de la déesse Trucmuche avec ça et pour euh, l'équipe qui creuse le canal là-bas. Voilà, ça c'est tout un système économique, donc des règles de la maison. Alors j'ai imaginé que ben, notre stolon serait peut-être un peu comme un et sumérien ou un noikos grec, loikos qui est donné le mot maisonner, loikos l'économie, justement. Xénophon, un, un auteur qui en moins 262 a décrit. Lui aussi, son utopie, il a décrit ben, justement son Oikos. il avait des règles. Et ses règles préférées, ben, ça donnait un livre qui s'appelle l'économique. Donc effectivement, on arrive bien à l'Oikos économie. Donc ça, c'est très intéressant pour retrouver un peu les sources. Et on voit que c'est très politique. C'est le rôle de la femme, le mariage, la guerre, comment on s'occupe des arbres fruitiers, et comment on sépare les esclaves hommes des esclaves femmes, parce que sinon on a des enfants non désirés. Et tout ça, c'est géré par le chef de famille et son épouse et leurs enfants. Donc voilà, ça c'est un, un oïkos, une maisonnée. Donc cette maisonnée, bah, on a à un moment donné bah, l'oïkos, le haie sumérien, les temples aussi en Égypte, ça se, la, la, ça se pratique même pareil. Euh, chez les, on parle d'économie palatiale parfois, parce que c'est le palais de Knossos qui était l'exemple, en Crète, le labyrinthe. Et un truc tellement grand, mais là, toute l'économie locale était gérée par ce palais, par tous les fonctionnaires qui sont là-dedans. Et puis, euh, après, à une autre échelle, on commence à, à voir euh, arriver peut-être le, les oasis qui sont euh, l'idée de ce renouveau euh, promu par les, le mouvement des colibris en France. Donc c'est les mouvements des oasis. C'est recréer de la vie au milieu du désert, recréer des moyens alternatifs de vivre qui sont plus en accord justement avec la nature, les lois de la nature, du vivant. Et ça va, je trouve, tout à fait dans ce sens-là. J'ai d'ailleurs participé au sommet des oasis au mois de juin. J'ai fait aussi toute une conférence où je parlais des systèmes économiques au travers l'histoire. Et euh, bah justement, on aura besoin d'un système économique pour que les gens s'organisent là-dedans. Donc il y a des choses qui se font plutôt en nature, on pourrait dire, dans nos jour. J'ai beaucoup réfléchi à ça, notamment avec l'épicerie participative dans laquelle je suis, où ben, on démonétise beaucoup de choses, on a tous une obligation de faire 3 heures par mois de travail. Et ça, ça permet de faire tourner l'épicerie, et puis ensuite on peut acheter beaucoup de choses à des prix nettement plus bas. Que du bio, pour moins cher que le non-bio. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça, ça me fait beaucoup réfléchir justement sur l'organisation non monétaire, avec des règles, et qu'est-ce qu'il y a comme avantage et qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient. Il y a les deux. Hein. Après, question d'équité, comment ça fonctionne, on a tous un rôle différent. Mais justement, le, le holon, est, est intéressant à comprendre, le cœur n'a pas le même rôle que le rein. Est-ce qu'une cellule du foie va pouvoir concurrencer une cellule du cerveau Non, elles n'ont pas le même rôle. Ça ne vaut pas la peine d'essayer qu'elle soit égale, l'égalité pour tous, ben non, on n'a en pas envie de l'égalité, parce qu'on est tous différents, mais on a un rôle qui s'inscrit dans cette vision, cette mission commune pour aller vers une vision commune, qui est de favoriser la vie. Donc voilà, chacun est différent et on a tous des capacités et des besoins différents qui s'alignent. Donc là, il y a tout un écosystème, euh, après un peu plus monétaire, j'ai imaginé des choses, on y reviendra tout après, mais là, je vais essayer de vous montrer une petite liste que j'ai imaginée en mettant toujours les lettres H, comme le Stolon avec son H et ST aussi. Alors, par exemple, on aura besoin d'un habitat, des maisons, des logements, donc j'appelais ça euh, l'écosystème, l'hostel, l'hostellerie, l'hôtel, c'est quasiment un anagramme de Stolon, hein. Ou alors on a le hangar, avec un H aussi, pour stocker les biens et les ressources de la communauté. C'est un peu comme les maisons longues, qui existent un peu partout dans le monde à une époque. Les gens qui vivent ensemble, et la propriété n'est pas tout à fait la même chose que maintenant. Mais on a des propriétés communes, dès qu'on fait quelque chose, une propriété d'usage. Après, évidemment, pour se nourrir, créer de l'humus, on a la forêt, mais on a les champs aussi. Ça peut être pratique pour certaines cultures. On a une forme d'hospice, avec un H toujours qui est pour l'hygiène de vie et la médecine holistique. Alors je me suis bien amusé avec les petits H. Après ça peut se décliner sous différentes formes. On a une hall, une grande salle, parce que c'est toujours pratique. C'est un peu le forum euh, chez les, chez les romains. Un endroit. On a toujours besoin d'un endroit où on se rassemble, on discute, et on crée des choses ensemble. Euh, un hammam ou des thermes, toujours chez les romains. Ça peut être pratique pour prendre des douches, pour aller se laver, pour passer du bon temps, tranquille, la détente, puisqu'on a aussi besoin de se recréer, de se détendre. Et on a les épiceries pour distribuer les ressources du hangar, donc l'épicerie participative peut-être. On a aussi besoin de paix, de silence, hors de l'agitation, un havre de paix, un lieu silencieux de méditation, de ressourcement, pour tous les gens qui ont envie d'être tranquilles. Ensuite, on a le phare, avec un PH. Le phare, pff, il diffuse la connaissance. C'est l'université holistique, donc dans tous les sens. Et c'est les synthéticiens, comme Martouf le synthéticien, cette chaîne, justement, où les gens se rencontrent et discutent et font de la philosophie. Ils font de la physique, toutes ces choses-là, donc c'est vraiment la connaissance. Après, on peut imaginer un home. Un home, c'est une sorte de lieu pour des activités non définies qui se font ensemble. Par exemple, chez le coiffeur, ça peut être sympa. C'est un endroit où on discute tous ensemble. Un café, quand on a besoin de faire une réunion, un espace de coworking, une laverie automatique. Ce genre d'endroits, c'est ce qu'on appelle des tiers lieux. Et là, un home, ça peut être pratique pour ça. C'est un espace multifonction. Et pour se protéger toujours, ça, c'est tout ce que les utopies euh, oublient parfois, c'est que dans le corps humain, il y a aussi des anticorps. Ils vont euh, se battre et toutes les membranes des cellules, elles ont une frontière, une limite. Et soit tu es dedans, soit tu es dehors. Ça peut être progressif, mais à un moment donné, il faut quand même protéger ce qui est à l'intérieur. Donc on a le castel, le chastel, ça veut dire château, château en vieux français. C'est le chastel. Alors ça, ben, c'est euh, okay, à tout niveau, en fait, un peu comme on a en Suisse, le citoyen-soldat. C'est qu'à un moment donné, chaque personne est capable de se défendre elle-même, mais elle est aussi capable de se défendre collectivement, pour défendre ben, son stolon. Donc c'est une sorte de soldat, mais pas tout à fait. Le soldat, il reçoit une solde, donc il est inféodé à un paiement, à quelqu'un qui donne la solde, à un seigneur, tandis que là, c'est plutôt de l'autodéfense. On pense par exemple aux moines Shaolin, qui sont tout seuls perdus dans leur montagne, mais qui ont développé des arts martiaux pour se défendre. Donc c'est plutôt dans le sens de vraiment de défendre et surtout pas d'attaque. Mais à un moment donné, c'est comme nécessaire de pouvoir se défendre. J'ai aussi fait une vidéo sur l'anarchie, qui t'explique aussi que dans tous les mouvements anarchistes, tous les gens qui ont voulu rester tranquilles dans leur coin, ils sont en général fait détruire par ceux qui veulent étendre leur empire à côté. Donc si tu veux pouvoir vivre tranquille, il faut aussi pouvoir te défendre. Ça c'est important. Même si on est non-violent, il faut apprendre à pouvoir se défendre. J'ai aussi fait une vidéo qui explique justement que l'altruiste total, là, on voit la notion du dilemme du prisonnier. Euh, celui qui qui survit en général, c'est celui qui part de l'a priori que on peut coopérer, collaborer, mais ensuite il coopère et collabore de la même manière que les autres. C'est œil pour œil, dent pour dent, et ensuite il pardonne. Et ça, c'est celui qui survit dans ce d'écosystème. parce que euh, il peut y avoir des erreurs des fois, donc il faut pardonner. Mais il ne faut pas être gentil tout le temps, puis dire oui à tout. À un moment donné, il faut aussi, euh, s'il y a un méchant qui arrive, il faut être méchant. Parce qu'à un moment donné, il faut se défendre. Donc c'est ces logiques-là, où dans la nature, c'est comme ça aussi. À un moment donné, il eh ben, y a euh, des espèces d'antibiotiques qui sont envoyées pour enlever les bactéries qui nous coloniseraient, qui ne doivent pas aller plus loin. Donc voilà, c'est des, des logiques qui sont là, qui existent, et qu'il est important de remettre ensemble. Et je terminerai par un une truc que j'imaginais, il y en a peut-être Plein d'autres. Alors il y a l'héliostat pour calter la lumière du soleil, hein. comme la forêt le fait, comme tout ce qui est vert, c'est le captage d'énergie. On n'a pas besoin d'autre chose comme énergie. On a, énergie. On a déjà tellement d'énergie solaire qui nous est transmise. On a des centrales à fusion, mais on l'a mis à 150 millions de kilomètres, ça ne pose pas d'autres problèmes, c'est génial. Et euh, je termine par le bistrot ou le resto, avec des st, bistrot, resto, pour rester sur place des lieux pour boire, manger, passer un bon moment, hors de chez soi ou si on n'a pas envie de manger chez soi. Voilà donc ça c'est un petit peu une idée de tous ces merveilleuses, euh, ces stolons incroyables qui pourraient être la base d'une communauté pour le futur. Et comme système économique, donc les règles de la maison, je trouve que le don dans une communauté de, de confiance, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on voit très bien dans le jeu de la monnaie, Quatre petits jeux, quatre systèmes économiques et on voit que le, le don, c'est vraiment un truc génial. Mais euh, il ne faut pas que la communauté soit trop grande. Si la communauté est trop grande, on va inscrire ça sur des moyens euh, pour se souvenir, pour avoir la mémoire de, de, de nos contributions. Et ça, ça dépend d'une gradation euh, entre notre peur et notre confiance en la vie. Donc chacun peut utiliser son propre système. Et là, j'ai imaginé aussi un système dans lequel on peut noter avoir un intermédiaire de confiance qui est auto-organisé et qui nous permet ben, de tirer les ressources de la communauté et d'y contribuer et d'être récompensé quand on y contribue. Donc je crois que je ferai une vidéo spécialement pour ça. Ça va déjà au-delà du système monétaire équilibré. Pour ceux qui auraient déjà suivi ces vidéos sur mon histoire de la monnaie, c'était la douzième vidéo, je crois, 11e ou onzième ou 12 Douzième, le système monétaire équilibré, donc un crédit mutuel fondant. Mais là, j'ai encore ajouté quelques petites subtilités, notamment ben, pour se dire qu'on n'a pas droit à un crédit illimité ou un crédit. Il y a une limite, c'est la limite que la communauté veut bien accepter comme droit de tirage sur les ressources et biens de la communauté. Mais on a une énorme limite, si on calcule complètement, dans un potentiel humain, mais ce potentiel, il fait souvent peur à beaucoup de gens. Donc j'ai imaginé tout un truc qui permet en fait de donner accès à ce potentiel seulement si on est en accord avec la raison d'être, justement, aller dans le sens du vivant. Et que ceci doit être vérifié par un tirage au sort de plusieurs personnes, une dizaine de personnes. Si je dit, voilà, actuellement, on va chez le banquier, il dis ben, j'aimerais euh, me construire une maison, et puis j'aurais besoin de 1 million, ok, ben, il va dire, c'est bien, c'est génial. Pour lui, c'est sa rentabilité financière qui va compter. Mais les matériaux qu'on va utiliser, si c'est un projet écologique ou pas, il s'en fiche complètement. Alors, il y a des banques qui deviennent de plus en plus éthiques ou pas, mais là, en fait, c'est un système qui, notamment, n'a pas besoin de banquier, c'est la communauté qui fournit le crédit. Donc, on a toujours besoin, des fois, d'avoir un petit peu d'avance pour pouvoir construire quelque chose qui nous sera utile, construire mes panneaux solaires qui vont permettre de capter le soleil, l'énergie du soleil. Donc, à un moment donné, euh, eh ben là, on va tirer au sort des gens qui vont dire « Oui, alors ça, c'est va un... dans le bon sens, ça ne va pas dans le bon sens. » Et pour résoudre un problème philosophique qui est toujours là, de l'autorité qui doit être contrôlée, le gardien qui doit être contrôlé par un gardien qui doit être contrôlé par un gardien, ou l'autorité qui doit être contrôlée par une autorité toujours plus grande, puis il y a finalement un grand chef du monde qui n'est pas terrible, ou alors un système euh, avec un contrôle du peuple par un référendum, comme on a en Suisse. Ben, il y a des systèmes comme ça, plus ou moins, mais là je me suis dit, la souveraineté, elle est individuelle. Donc si le souverain, c'est soi-même, en fait, je veux des humains conscients donc je veux des humains qui font un peu le principe de la sollicitation d'avis, où quand tu veux augmenter ta limite de crédit, tu dois dire pourquoi, et tu dois aller voir une dizaine d'autres personnes, leur expliquer ce que tu fais, ils vont te donner des conseils, ce qui permettra d'améliorer ton projet, et puis de se sentir tous valorisés, parce que chacun après l'autre, on va devoir répondre à des questions, on va apprendre des choses, on va comprendre les autres, on va créer une vraie communauté grâce à ça. Et finalement, eh ben là on va voir si ça répond à l'objectif de cette mission globale aussi. Donc c'est l'avis des gens, mais l'avis aussi de la direction de cette mission d'aller vers la vie. Et peut-être parfois, pour certains projets, on a besoin d'experts, de gens un peu plus compétents dans un domaine qui peuvent nous donner un avis un peu plus éclairé. Et à partir de ça, ça donne des avis. Mais justement, c'est là où on résout le problème de ne pas avoir le chef du chef, le gardien du gardien du gardien et qui garde le gardien du gardien du gardien. Là, c'est l'individu, toujours. Il a proposé quelque chose et de son propre chef va décider oui, alors, au vu de tout ça, je peux augmenter mon crédit ou pas. Alors, ça demande d'être soi-même quelqu'un de conscient. Et il faut aussi être conscient qu'en fait, dans un principe de sollicitation de la vie, c'est aussi le principe que je vais proposer pour l'utilisation d'une gestion politique de ce truc-là c'est qu'à un moment donné, chacun peut décider ce qu'il veut. Mais il doit demander l'avis aux autres. Il doit avoir des avis, ce qui permet d'améliorer son projet, toujours le même principe. Et il faut savoir que si toi tu peux faire ce que tu veux, l'autre aussi peut faire ce que tu veux. Tout en restant dans le cadre de ces grandes lois naturelles qui vont dans le sens de cette mission de garantir le vivant. Donc tu ne peux pas décider, euh, j'ai le droit de te tuer. Non, ça ne ça, ça, ça va pas dans le sens de garder et maintenir un écosystème vivant. Après on doit savoir ce qui est juste pour soi, pour les autres. Et pour le vivant donc ça c'est un peu les propositions des pistes de réflexion que j'ai pour justement ce stolon et ce système économique qu'il faudra affiner encore comment on va le concrétiser euh, mais là il ya voilà les grands principes de ces, ces règles de la maison de la baisonner qui permettent de poser un peu les bases d'une nouvelle civilisation d'inspirer les gens Ça c'est un peu le, le but de cette vidéo d'en parler déjà parce que voilà, je ne suis pas non plus tout seul, mais avec ça, ben, ça me semble plus intéressant de te dire on va vers l'effondrement, on va vers ça, on va vers ci, on va vers ça. Si on propose une alternative joyeuse, enviable, il ben, y a des gens qui vont se dire ah oui, moi je vais aller dans cette direction. Et voilà. Donc voilà, garde l'esprit ouvert. J'espère que ça t'aura inspiré. Et puis j'ai une page web où je résume tout ceci, tu pourras tout retrouver. Je la mets en description ici, le lien. Donc comme ça, tu pourras aller revoir tout ça et essayer de méditer, me dire si c'est une connerie ou si c'est super génial. Allez, ciao, à bientôt